d'une écriture à une autre des nombres décimaux. Voilà le titre de notre cours. Le mathématicien flamand Simon Stevin a eu le premier l'idée d'écrire un nombre décimal sous la forme presque actuelle. Mais qu'est-ce qu'un nombre décimal Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. sous la forme d'une fraction décimale. Mais qu'est-ce qu'une fraction décimale, vous allez dire ben, C'est une fraction dont le numérateur est un en entier, donc entier, et le dénominateur peut être 1, ou peut-être 10, ou 100, ou 1000, etc. À partir de la quatrième, on appelle ça des puissances de 10. Comme exemple, 721 sur 10. 721 entier. Puis 1789 sur 1000. Ou 30 sur 10. Ou 1945 sur 10 000, comme ça on vient de diviser un peu l'histoire, constatez que les numérateurs sont des entiers et que les dénominateurs sont ou bien 1, tiens, encore un avec 1, 37 sur 1, ou 10, ou 1000, ou 10 000, etc. On a une propriété très importante pour les nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire à l'aide d'un nombre fini de chiffres. Donc, nombre décimal, il doit s'écrire avec un nombre fini de chiffres, ou de décimales, si vous voulez. Nombre fini. Rappelez-vous que si vous divisez 2 par 3, vous trouvez 0,6666, 6, 6, 6, etc. Et que ces 6 ne s'arrêtent jamais. Donc, ceci n'est pas un nombre décimal parce qu'il n'y a pas un nombre fini de chiffres après virgule. Bien sûr, vous allez dire 2,3, c'est égal, allez, soyons malins, 2,3, 0, 0, 0, et voilà, un nombre infini de chiffres. Donc, il faut rajouter ici, Nombre décimal, nombre fini de chiffres non nul. Comme ça, celui-ci reste un nombre décimal. Autant de zéros qu'on puisse rajouter après la virgule. Bien. Bon, pour les pros, 0,9999, une infinité de décimales de 9, c'est aussi quand même un nombre décimal parce que ça c'est égal à 1. Mais ça, c'est une démonstration tout petit peu plus difficile pour les élèves de cinquième. Alors, de combien de façons on peut écrire un nombre décimal Bon, la première façon, c'est d'écrire en toutes lettres. Prenons par exemple le trente dixième. Trente dixième. Bien. une autre façon... C'est la façon, écriture fractionnaire, que vous avez ici, avec numérateur et dénominateur. Une autre façon, c'est avec virgule. Donc, ici, quand on divise 721 par 10, ça devient 72,1. Écriture décimale. Celui-ci, écriture décimale, 1,789. Celui-ci, écriture décimale, 3. 30 dixièmes, ça fait le nombre 3, ou si vous voulez, 3,0. Qu'est-ce qu'on constate Une remarque très intéressante. Tout nombre entier est aussi un nombre décimal. Celui-ci, allez-y, divisé par 10 000, 4 chiffres, ça donne 0,1945. Ou bien, et là on arrive à l'autre écriture, 1 plus 9 centièmes plus 4 millième plus 5 dix millième Une étude donc en décomposition. Récapitulons. Combien de formes on a pour des nombres décimaux Formes fractionnaires. Formes en toutes lettres forme décimale et diverses décompositions. Bien sûr, on peut aussi écrire ici 19 centièmes plus 45 dix millièmes. Et vous constatez qu'il y a plusieurs variantes d'écrire un nombre décimal. C'est tout à fait normal. C'est pareil pour les pommes de terre. Ils peuvent se présenter sous forme de purée, de frites, à la vapeur ou sauter, etc. Et chaque fois, leur goût est différent. Revenons à Simon Stevin, qui est notre chef qui en 1545 a osé décrire difficilement, bien sûr, le nombre des Simons. Voilà, comme il écrivait, il écrivait comme ça, par exemple, 19, il mettait un petit 0 entouré, puis il y avait 1, un petit 1 entouré, et puis 7, un petit 2 entouré. Qu'est-ce que ça veut dire ça Aujourd'hui, ça veut dire 19 unités, 1 dixième et 7 centième. Simon Stevin ne faisait autre chose que dire. Ce 0 entouré, ça représente ce qui est devant, ce sont les unités. Le 1 un entouré, devant, ce sont les dixièmes. 2 entouré, devant, ce sont les centièmes. Vous remarquez qu'au fil de siècles, quatre siècles, on a réussi à écrire plus simple que Simon Stevin. Mais c'était lui le pionnier des fractions et des nombres décimaux. Simon Stevin, grand mathématicien flamand.